Bonjour à tous chers amis, bienvenue encore dans cette vidéo quotidienne qui fait partie du programme millésime, votre meilleure année. Vous arrive-t-il, allez le dimanche, ou une fois de temps en temps, mais le dimanche c'est symbolique, d'aller chez le boulanger pour aller apporter le petit déjeuner à votre femme ou à celle ou à celui que vous aimez C'est juste magique. Ça ne mange pas de pain comme on dit, hein faut le faire voilà, juste entretenir notre relation amoureuse. Et puis, et puis encore une fois, comme je le disais dans une vidéo précédente, aller chez le boulanger au lieu d'aller en effet dans nos endroits quotidiens. Peut-être même changer de boulanger, juste pour tester. Bon, voilà, juste sortir de vos routines. Et puis surtout, ne pas faire de votre, de votre couple une routine. Ça, c'est super important. Quoique, certaines traditions sont bonnes à entretenir parce qu'elles font du bien à l'âme. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain.